Je ne comprends pas. Le Sénégal a perdu. Ils sont en train de chercher une raison. Ils disent bah Vous savez quoi C'est si les températures là c'est 35 degrés, il fait louer. 35 degrés là, c'est sur tout le monde. 35 degrés là, ce n'est pas sur le Sénégal seul, il fait 35 degrés. Cette équipe du Sénégal n'a pas été à la hauteur. Et on se demande si elle sera à la hauteur. C'est tout. Parlons de ça. 35 degrés, ça tape sur les Guinéens. 35 degrés tape sur les Sénégalais. 35 degrés tape sur les Algériens. Ça tape sur nous tous. Et puis, on est en Afrique. C'est un 35 degrés de l'Afrique. On est Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations, c'est les réalités de l'Afrique. C'est les heureux dans les hymnes nationales. Les heureux sur le temps d'arbitrage. Tout ça là, on est dedans. 35 degrés, on n'y peut rien. C'est pour ça qu'il y a eu la compétition. Ceux qui arrive à surpasser ce collant-là va remporter. Celui qui joue en tenant compte qu'il va faire 35 degrés va remporter. Celui qui est là qui parle, wow, wow, wow, wow, wow, wow, à banan boy, en fait. 35 degrés, boy, fauf.